Là-bas j'ai parlé ma langue Et un espace en moi s'est ouvert Le français est très nasal Le français pointe toujours la finale Le français me flante une muselière Pardon, oh là, pardon, pardon la France Terre d'accueil, terre de liberté – Merci. – Celui-là, je l'ai écrit en français. D'ailleurs, j'ai toujours écrit en français parce que j'ai fait l'école ici. Je suis venue, j'avais quatre ans et demi. Pour moi, l'espagnol est vraiment euh, la langue euh, très, très intime de l'enfance, euh, de la petite enfance, même si je continue à le parler aujourd'hui. J'aurais beaucoup de mal à tenir une discussion philosophique euh, en espagnol, en français aussi, d'ailleurs, peut-être. <rire> Certains de ces textes, je les ai écrits au départ dans un atelier d'écriture en espagnol qui avait lieu à Paris. Mais en fait, euh, on parlait en espagnol des textes, tout le monde écrivait en espagnol et moi, j'écrivais en français. Je dis dans le spectacle que j'ai parlé à ma fille en espagnol quand elle était bébé. Oui, les, les mots doux, les, les mots câlins, les petites berceuses, tout me revenait en espagnol. J'en ai été surprise moi-même, euh, mais je n'arrivais pas à lui parler français. J'avais l'impression de jouer un rôle, mais ce n'était pas moi, une distance dans la tendresse des amis que j'aime beaucoup des gens très très intimes des fois je je leur parle et j'ai l'impression de leur parler en espagnol alors que je parle en français donc voilà c'est une dualité qui est qui est, qui est toujours présente